Yay! Bonjour Bonjour Et bienvenue dans cette euh, présentation de PostgreSQL, c'est le nouveau NoSQL. Un titre euh, un peu clickbait, on va pas se mentir. Ça se voit, c'est cool. Merci d'être venu. Euh, moi je m'appelle Laurent Dogain. je travaille chez Clever Cloud. Je dirige les, tout ce qui est Developer Relations chez, chez Clever Cloud. Et avant de travailler chez Clever, je travaillais chez nuxo chez CatchBase, CatchBase qui est éditeur de base de NoSQL. Donc tous mes anciens collègues sont ravis que je sois là. <rire> à parler de, de Postgres euh, et de Paris de nos SQL. Ndoguin sur tous les réseaux sociaux. Je vends aussi de la bière, ça s'appelle la marmotte masquée, euh, avis aux amateurs. <rire> disponible à Paris et en Chartreuse, à saint pierre chartreuse euh, Donc voilà, euh, emoji, euh, emoji ID, emoji cloud, le clever cloud, le nuage malin, en, en, en, bon, en bon indien. Euh, on est une boîte de cloud, on fait vulgairement de l'hébergement, du hosting. <rire> c'est Dat Jokes, Austin Powers. Euh, en gros, on automatise le déploiement et surtout, on automatise le maintien en condition opérationnelle de vos applis. On fait ça sur du cloud public, on fait ça sur du cloud privé. je sais qu'au Luxembourg, euh, on va bientôt passer de, de, de, de, de euh, fiscal even à data even, j'imagine. Je pense que la partie on-prem peut vous intéresser. On peut installer le Clever Cloud chez vous. En gros, Git Push... On déploie, vous êtes en prod, ça reste en prod. Il y a un stand, venez nous voir. Voilà. PostgreSQL, c'est le nouveau NoSQL. Hein euh, pourquoi je dis ça On va euh, rapidement passer sur. Enfin, rapidement. Bon, je vais vous expliquer ce que moi j'entends par le NoSQL. C'est un truc qui a changé euh, 15 fois de, de, de terme euh, en 15 ans. Euh, donc, euh, pour comprendre pourquoi je dis ça, on va d'abord essayer de se dire c'est quoi le NoSQL on va essayer de se demander surtout pourquoi, à un moment donné, on s'est tous dirigés comme des oufs sur le NoSQL, et euh, pourquoi euh, Postgres, en fait, c'est déjà du No, du New, du, du, du, ça fait longtemps que c'est plus juste du SQL. Euh, commençons par l'écosystème NoSQL et Big Data. Le gros data, la méga donnée. Que faire quand votre, votre, vos données dépassent la taille d'une feuille Excel Utiliser une base de données. Les plus courantes que vous avez là, il y a eu un talk sur Kafka hier, il va y avoir des talks sur Elastic, il y a eu un talk sur Catchbase hier. Euh, donc tout ça c'est des bases NoSQL. De Alors c'est assez rigolo parce que quand on parle de bases de données, la plupart des gens en connaissent euh, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y en a qui veulent tenter un, un chiffre de combien de, de bases de données existent euh, dans le monde Je, Une petite estimation comme ça, quelqu'un 100 Plus 400, un peu moins, je crois. Sur DB Engine, il y en a, il y en a 250, 300. Tu vois. Moi, je peux en nommer peut-être 10 de tête et encore. Tu vois, je... En fait, il y en a plein. Et c'est souvent des trucs qui sont très, très, très très spécialisés et qui répondent à des, à des contraintes assez particulières, à des trade-offs assez particuliers. Et en fait, le, le SQL, qui était vraiment la base de données généraliste où on ne se posait pas de questions, on faisait <coughs> une application de gestion, on disait, bon, vas-y, on va prendre une base SQL. Petit à petit, les use cases ont changé. On a vu apparaître tout un tas de bases de données plus ou moins spécialisés, qui ont effectué des trade-offs un peu différents que le trade-off du SQL. C'est des trade-offs qu'on faisait pour deux raisons. On faisait, on faisait ces, ces trade-offs pour des raisons d'archi, de, une base SQL, avant ça tenait sur une machine, petit à petit on s'est mis à mettre des trucs sur plusieurs machines, donc l'architecture change, on se pose d'autres questions. Et ces trade-offs se sont faits aussi pour des raisons euh, vraiment, euh, purement, euh, code, métier. Euh. A-t-on vraiment besoin d'acide, d'isolation, etc. Et donc, euh, est apparu, enfin est apparu, euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces bases de données-là. Alors le NoSQL en 2007, 8, 9, je ne sais plus, euh, on va dire 2007, allez, je ne sais plus quand c'est mon GoDB. CouchDB, c'était 2005. CouchDB, c'était la première base NoSQL un peu connue. CouchDB pour Cluster of Unreliable Cheap Hardware, Couch. Euh, et c'était une base JSON, c'était génial. Parce qu'en fait, Damien Katz, le mec qui a fait cachedb avait déjà compris qu'en tant que développeur JS, et on est en 2005, Node, c'est pas encore trop, trop, trop là, le mec a déjà fait une base qui te fournit directement une API REST dans laquelle tu peux faire du CRUD sur des JSON. On est en 2005, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était en avance de phase sur tout ce qui s'est passé après, notamment Mongo. Et ensuite, il y a eu donc Mongo et plein d'autres. Et euh, si vous faisiez déjà des conférences à cette époque-là, il y avait plein de mecs qui passaient leur temps à expliquer ce que c'était que le CAP théorème. Donc je vais vous expliquer ce qu'est le CAP théorème, euh, rapidement. Euh, CAP, c'est euh, Consistency, Availability et Partitioning. En bon français, euh, cohérence de la donnée, disponibilité et euh, partition réseau. Le but du jeu sur le CAP théorème, c'est de se dire, en l'occurrence d'une partition réseau, genre j'ai un cluster de 10 machines, il y en a 5 qui n'arrivent plus à parler aux 5 autres, qu'est-ce qui se passe Là, il faut faire un choix. Soit je fais le choix d'être cohérent, consistency, et je dis, écoute, je ne peux pas te donner la vraie réponse que tu veux, parce que si ça se trouve, il manque des datas, donc je vais juste pas te répondre et attendre que ça se passe bien, dans l'éventualité d'une partition réseau. Soit tu dis, moi ce qui m'intéresse, c'est la disponibilité, euh, je m'en fous si ce n'est pas exactement la date que tu as demandé, mais je dois avoir une copie qui traîne ici, donc je vais te filer cette copie-là, même si elle a une demi-heure. Pas de problème. Quand tu utilises Twitter, tu dis la partie availability, on s'en fout, hein. Enfin, c est, c est, ça suffit largement. Je n'ai pas envie de te donner le dernier tweet de ta timeline qui a été posté il y a une seconde, parce que je ne vais pas te faire attendre dix minutes que le bout du cluster qui n'était pas à dispo soit rééquilibré, réapparu, magique et tout. En sachant que toutes les bases SQL, c'était n'était euh, pas une question puisque globalement, tu n'étais pas distribué et que c'était acide. Donc chaque fois que tu faisais une requête, on te donnait une réponse qui reflétait l'état du monde euh, peut-être qu'il était. Dans une base distribuée, souvent, on a une version active de la, de la data sur une machine, et une version passive, donc une copie, au cas où, si un jour il y a un pépin sur la machine active, on puisse récupérer la version passive. Les bases données qui vous permettent de faire ces choix-là, donc les bases NoSQL, euh, se sont créées autour de ce truc-là. Au début, c'était soit, euh, je vais y arriver, soit AP, soit CP, c'est-à-dire tu ne pouvais pas faire de choix. Il y a une base qui était available, une qui était consistante. Et petit à petit, ils sont mis à introduire de plus en plus de features pour que, suivant l'usquaise que vous ayez, vous puissiez choisir l'un ou l'autre. Et donc, toute cette base de données NoSQL avait un truc en commun, c'est qu'il fallait faire des trade-offs en fonction de votre use case. Et ce n'était pas vraiment des bases générales comme les bases SQL, où on se dit ça va répondre à toutes mes questions, je prends une base SQL. Là, c'était vraiment, j'ai un besoin très spécifique, genre gérer un graphe de réseau social, je vais, les transactions, je m'en tamponne. Je ne suis pas en train de vendre des, des places de, de, ou, ou de faire du pancaire, donc pas besoin de transactions. La cohérence, je m'en fous. Le schéma, bon, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une table à chaque fois Est-ce qu'on peut pas juste mettre toutes les valeurs, mettre une autre chose bon, Globalement, euh, c'est des gens qui ont fait tous les trade offs possibles et imaginables qui, à l'époque, s'éloignaient du RDBMS. Le RDBMS étant le euh, euh, euh, Relational Database Management System. Donc là, on est en 2005-2007 grosse crise d'adolescence du monde. Euh, le SQL, j'en ai marre. De toute façon, c'est trop compliqué. Moi, à l'école, j'ai fait du Meuriz et j'ai rien compris. Je veux faire de l'UML. Donc, foutez-moi la paix avec vos RDBMS moisis. Je vais faire du NoSQL. Je veux faire du JSON. Euh, à cette époque, le monde entier écrit tout en JavaScript. Nous sommes en 2007 ou 2008. Mon tout ça. Il y a des gens qui ont fait du Meuriz ici. S'il vous plaît, levez la main. Et ça va. Vous en faites toujours Ouais, ouais, tout le monde a arrêté. En fait, en fait c'est relou. Quoi. Et, et on est arrivé sur une espèce de prise de conscience de l'industrie à ce moment-là. Une prise de conscience bien ou pas bien. Hein. Moi, je parle de crise d'adolescence de. Pff, le SQL. Oh. Personne ne va en faire, en fait. Qui écrit des requêtes SQL euh, au jour le jour euh... Les gens qui lèvent la main, gardez la main levée. Qui est DBA Voilà, t'as des mains qui se dessinent. <rire> voilà. Et euh, c'est amusant parce qu'en fait, euh, à cette époque-là aussi, tu commences à avoir un gros succès des ORM. Alors je ne suis pas particulièrement fan d'Hibernate et d'Active Record, mais il faut reconnaître que c'est quand même vachement pratique. Surtout que la plupart du temps, euh, on simplifie les applications parce qu'on est dans le monde avec des microservices, c'est génial, on n'a pas besoin de faire un truc super compliqué qui fait tout. On fait juste un petit cru d'ici, un petit cru de là, un petit cru de là. Donc finalement, tu vois, Hibernate c'est cool. Donc euh, petit à petit, on se dit SQL finalement, pff, voilà, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que c'était vraiment parce qu'on voulait pas faire de SQL Est-ce que c'était parce que euh, faire du JSON directement, c'est quand même vachement mieux que de taper des wrappers de euh, projection de base de données SQL enfin, pour, pour, pour faire un JSON, quand tu as complètement normalisé ta donnée dans des tables, c'est-à-dire que tu fais une requête avec plein de joins et qu'ensuite tu ranges le résultat de ta requête join dans un, dans un objet un JSON, c'est des couches de wrappers, tu n'as pas envie de faire ça en vrai, c'est relou. Euh, moi, je pense que c'est plutôt à cause de ça qu'à cause de le SQL, c'est pas bien, qu'on s'est orienté vers ces produits-là et ces solutions-là. Le problème du RDBMS à cette époque-là, en... avant que Postgres supporte plein de trucs cool de nos SQL, avant que tout le monde se mette à faire du JSON partout, il n'y avait pas de schéma S C'est-à-dire que de... tu étais obligé de te taper un schéma. Quelqu'un a déjà fait une migration de schéma en prod. C'est pas nombreux. C'était bien ça vous a fait. Ouais, alors, oui, effectivement, ça fait manger, parce que c'est long, c'est cher, parce que c'est compliqué. Donc, quand ton métier, c'est vachement bien. Mais t'as pas envie de faire ça, en vrai. C'est pénible. Donc, euh, si on peut se passer de schéma, c'est cool. Problématique de scale, euh, les RDBMS étaient faites dans un monde où euh, l'outscale n'existe pas, on faisait que de l'upscale, ça tient pas sur une machine. C'est pas grave, on va faire euh, une grosse demi-heure de downtime et on va te mettre ça sur une autre grosse machine. C'est pas grave. Et, et donc, euh, donc les, les, les RDBMS n'étaient pas fait pour ça. Ils n'étaient pas faits pour échouer. C'est-à-dire que, globalement, euh, pour moi, ma définition perso de cloud native, qui est quand même euh, le, le, le top du bingo buzzword en ce moment, et du, du, du, du bullshit buzzword, cloud native, pour moi, c'est-à-dire que tu es prêt à euh, réagir à l'échec. Tu sais tu sais te planter. Les gens qui viennent me voir et qui disent, ma base de données est géniale, elle ne plante jamais. Mensonge. L'important, c'est quest -ce, quand tu te plantes, qu'est-ce qui se passe Et les bases SQL, le choix était quand même assez limité, alors que toutes les bases de SQL, elles étaient faites pour être distribuées, donc dès qu'il y avait un pépin, tu avais une alternative, tu avais un truc. Ce n'était pas forcément le cas des bases SQL. Et puis ensuite, il y a eu d'abord le JSON, et puis ensuite il y a eu les bases graphes, il y a eu les bases, enfin il y a eu les, bases, il y a eu les moteurs de recherche full text. il ne faut pas dire base de données quand on parle de recherche full text. il faut dire recherche. Euh, il, y a eu, donc il y a eu le full text, il y a eu le graph, il y a eu plein de nouveaux modèles, et... et moi, j'ai l'impression que tout est en train de converger, donc ça, on, je pense qu'on finira, on finira là-dessus. Donc, tous ces trucs-là, donc Postgres n'avait pas il y a longtemps, eh bien parlons-en. Euh, parlons de Postgres d'abord sur dbengine.com. Dbengine, la Bible de tous les éditeurs de, de bases de données. Donc, euh, moi, à l'époque où je bossais pour un éditeur de, de base de données SQL, on avait les yeux rivés sur notre scoring euh, dbengine qui est un espèce de sc scoring chelou fait à partir de plein de, de, de trucs, euh, genre euh, l'occurrence de mots-clés dans Stack Overflow, le nombre de métiers euh, de, de postes ouverts sur LinkedIn, enfin plein de trucs comme ça, tu vois, pour juger de la popularité de la base. Donc c'est pas forcément le nombre de downloads ou le nombre de paquets, ou non. c'est vraiment euh, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en servent Le truc est, bon gré, mal gré, assez efficace, pour se rendre compte de, de, de, de l'état de popularité d'une base. Et donc ça, c'est la courbe de Postgres. Et c'est ouf, <rire> ils ont grillé tout le monde. Enfin, ils sont partis de vachement bas, et, et, et voilà, et ça continue. Donc euh, moi, Postgres, mon premier contact, c'était en 2007. À l'époque, je bossais chez Nuxo, on faisait de la gestion de contenu. Euh, les gens me disaient, ah mais moi j'ai un MySQL, foutez-moi la paix, je veux garder mon MySQL. Moi j'étais un peu triste, parce que MySQL, à l'époque, je faisais déjà du full texte. Euh, L'index full texte pas transactionnel, ça me mettait un peu mal à l'aise. des plein de détails comme ça qui fait que... Nous, déjà, on préférait Postgres en 2007, on se sentait un peu seul, et ça fait plaisir de, de, de, de voir cette courbe. Qui fait du Postgres ici, en prod Qu'est-ce je... qu que vous foutez là, en fait C'est ça la question. Vous n'êtes pas si nombreux que ça, en fait. C'est bien. J'espère vous convaincre que, que postgres répond à 99% des cases des gens. Bref. Donc tout à l'heure, je disais, le NoSQL, il euh, y a du CMLS, le RDBMS, il n'y en a pas. Le CMLS, qu'est-ce que c'est Le avec possibilité de faire une requête structurée. Le schéma euh, bon ben ça euh, c'est un truc avec un schéma, il hein, y a des machins avec des formes, tu peux pas, tu, tu es obligé de faire rentrer les trucs dans les colonnes, donc il euh, y a un schéma, il y a une table, tu dis euh, le truc de ce type là, ça peut pas rentrer dans une colonne d'un autre type. Ok, je pense que ça, ça va. Il fallait que je trouve un, un exemple schéma S potable, du coup bon ben ça c'est comme l'exemple d'avant mais avec des couteaux. Voilà, ça, c'est du schéma avec des couteaux. <rire> tu te fous de savoir quelle est la forme du machin. Euh, tu as une base, tu peux tous les ranger. Et puis, euh, tu vois, tu, tu, tu vois quand même un peu la, la taille du manche. Tu sais à peu près ce que tu as rangé quand même. Tu peux quand même le récupérer. Donc, il n'y a pas de contrainte pour ranger des trucs. Tu peux ranger ce que tu veux. Euh, tu peux faire ce que tu veux. Tout va bien. Mais normalement, tu as quand même un moyen de récupérer tes données euh, facilement. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc on se dit, le CMS, c'est génial, je peux faire ce que je veux, c'est trop cool. On va tout ranger dedans, euh, jusqu'à ça. En fait, euh, le, le début du schéma LS, pour moi, c'était le même cache, même base, c'était les Key-Value Store. Tu avais une clé, tu avais une valeur. La valeur, pff, impossible de savoir ce qu'il y a dedans, tu peux requêter qu'avec la clé. Ouais, c'était vraiment ça, le début du schéma LS. Et tu peux faire des choses assez rigolotes, comme ça, nous, on faisait des, des look-up keys, c'est-à-dire que tu avais un, un, un identifiant, la valeur c'était un autre identifiant d'un autre identifiant, d'un autre. Et, et petit à petit, comme un clé valeur, ça va vite. Tu réponds sous la milliseconde. Tu dis, je vais faire un appel euh, pour avoir cette clé. Soit c'est la valeur, soit c'est pas la valeur, soit c'est un, une clé qui me renvoie vers une autre valeur, etc., etc., etc. Donc en fait, tu crées des index secondaires en rajoutant des éléments de, de clé valeur. Euh, genre, euh, euh, tu enregistres un user, il a un ID, personne ne se rappelle de l'ID. Donc euh, tu peux, au moment où tu enregistres le user, mettre. En clé, l'ID en valeur, le JSON, et tu vas rajouter une autre paire clé-valeur où en clé, tu as l'email du user, et en valeur, tu as l'ID, dont personne ne se rappelle parce que c'est un UID chelou. Donc comme ça, quand toi, tu veux chercher ton user dans un clé-value, comme tu as de ce qui est stocké en valeur, que l'ID, c'était pas du tout déterministe, tu vas utiliser l'email du gars et tu vas chaîner des appels clé-valeur, et tu vas, bon gré, gré, arriver à sortir un truc de, de, de, de cette base. Mais du coup, c'est l'équivalent de créer des index secondaires. Donc aucune façon de, de requêter correctement, directement, ces valeurs bizarres. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, toutes ces, ces bases de données clés-valeurs ont fini par intégrer des, des, nouveaux, des nouvelles façons de faire des queries. Donc tout le NoSQL s'est mis à faire du SQL. Postgres, c'est l'inverse, il y a déjà du SQL, du coup il s'est mis à gérer des types euh, objets, genre euh, des valeurs. Euh, comme par exemple JSON et JSONB qui sont euh, des types schémalès, dans le sens où euh, tu as une colonne dans ta table qui est de type euh, JSON, et dedans tu peux mettre le JSON, ce que tu, le JSON que tu veux, sauf que dans un JSON, il y a des champs, qui ont des nominations de champs, et qu'on des types. En fait, dans un JSON, il y a une table. Juste, euh, quand t as, t as, t as, la table n'est pas obligée d'être la même à chaque fois. Littéralement, euh, tout ce qui s'est passé avec ces bases... Euh, euh, JSON, c'est euh, plutôt que de te mettre une table en contrainte, c'est ton document, ton objet qui va porter son schéma, ses contraintes, ses tables, etc. Ce qui est intéressant parce que du coup, tu peux exprimer une query à partir du moment où tu as un type et des noms de champs. Donc normalement, vous me voyez venir, c'est génial, on peut faire des queries SQL avec du JSON. Ouais euh, Ce qui a rendu Postgre compatible avec tous ces types qui étaient euh, auparavant dédiés au NoSQL. Donc la syntaxe est un peu pérave parce que ce n'est pas un langage euh, qui a été créé euh, pensé dès le début de la base. Dans du cache ou dans du cassandra ou dans du mongo, euh, ton langage de query il est simple. Est, euh, c est, c est... Là, tu as euh, payload qui est le nom de la colonne de la table et tu as key qui est le nom d'un des champs du JSON. Donc ce n'est pas forcément euh, super pratique, il y a un peu d'overhead mais le truc qui est trop cool, c'est que tu peux utiliser toutes les features que Postgres avait avant. Tout. Là où euh, la plupart des stores NoSQL ont commencé par être des key-value stores, où on a rajouté des trucs de temps en temps, et encore pas toujours, là tu peux utiliser tout. Par exemple, faire des tests d'existence, tu peux les utiliser dans une fonction SQL euh, traditionnelle, dans une procédure stockée. Alors là, normalement, il y a... moi j'ai passé des années à dire dans, en, en, en bon vendeur de base de SQL, ne faites pas de procédure stockée, la logique métier n'a rien à foutre dans une base de données, foutez ça dans des microservices. Mon mois de maintenant euh, pleure un peu. Après tout, les procédures stockées, pourquoi pas On en reparlera un peu après. Euh, on peut faire des selects, etc. On peut faire... Euh, donc, le JSON, c'est un type euh, complexe. Il y a des objets, il y a des tableaux. On peut manipuler ces objets, ces tableaux, comme on manipule des colonnes, etc. Et surtout, surtout, et c'est ça qui déchire, et qui, qui enterre pour moi toutes les bases NoSQL existantes par rapport à, à PostgreSQL sur des use simples, c'est que vous avez accès à tous les types d'index et au Query Planner de Postgre. Les 30 ans d'optim que les mecs ont fait, euh, que les gens ont fait pardon, de, de, sur Postgre, c'est dispo sur du JSON. C'est-à-dire que tu, tu as envie de faire un, un index gin sur une date, tu peux l'exprimer comme ça. Donc quand tu feras ta requête, il te sortira le Query planner et il saura aller chercher les index qui vont bien. Faire ça avec une base de SQL, actuellement, c'est super compliqué. C'est relou. Et là, surtout, euh, as pas, euh, dans les bases de SQL, tu n'as pas tous les types d'index que Postgres a. Postgres a des types d'index pour tout. Il y a les index géospatiaux, il y a les index de date, il y a les index full text, il y a les index machin, il les index trucs. Tout ça, c'est quasiment euh, gratuit. Si tu utilises Postgres, tu peux déjà faire ça. Et ben, moi, je trouve que c'est un des meilleurs arguments pour faire du, du de l'objet dans, euh, dans Postgres. Euh... Donc, ça, c'est pour la partie chez Malès. Postgres a un support chez Malès même que la plupart des bases NoSQL maintenant. Euh, un des autres arguments des bases euh, NoSQL, c'est le full text. Alors ouais, euh, Postgre, il est full text depuis, je sais pas, 2006 ou 2007, je crois. Plus. En fait, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Euh, L'étymologie de Postgres, c'est intéressant, Postgres c'est une base euh, qui date de la fin des années 90, qui s'appelle déjà Post-quelque-chose. On peut se dire que NoSQL, c'est en, ré en réaction à SQL et qu'on allait faire le, tu la génération d'après, Seulement, Postgres, c'est déjà post, c'est déjà la génération d'après un autre truc qui s'appelait Ingress, qui était déjà une base SQL. Donc les mecs avaient déjà prévu de supporter autre chose que du relationnel. C'est pour ça qu'il y a un système d'extension dans Postgres qui est génial, qui est ultra pluggable. C'est pour ça que, enfin je ne sais pas si c'est pour ça que, mais d'un point de vue business, les éditeurs derrière Postgres, il n'y en a pas un qui a phagocyté le marché et qui dit « bonjour, je suis l'éditeur Postgres ». Il y a plein de petits éditeurs, ils ont tous leur set d'extensions à eux, tu as une vraie communauté de gens qui fait vivre Postgres, et je trouve ça vachement intéressant, parce que dès le début, ils avaient en tête de faire autre chose que du SQL, notamment du full text. Euh... Avant de revenir au full text, je vais finir cette petite parenthèse marché intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu, en décembre, Microsoft, Azure, puisque maintenant Microsoft, c'est essentiellement Azure et le cloud, ils sont complètement rachetés, tirés autour du cloud, ont racheté une boîte qui s'appelle Citus Technologies, Situs Technologies, c'était le plus gros éditeur derrière Postgres. Donc moi, je trouve ça super intéressant qu'une boîte complètement architecturée autour du cloud, Microsoft, achète un des éditeurs de Postgres. Situs, c'est les, les gens qui ont fait toute la partie dont je vais parler après, toutes les extensions sur la scalabilité, le sharding, le truc qui permet de passer d'un Postgres tout seul à un énorme cluster de Postgres. En gros, les mecs qui ont rendu Postgres outscalable sur le cloud. Et c'est pour moi vachement parlant que, que Microsoft rachète une boîte comme ça. Bref. Et donc, dans ces extensions, il y avait l'extension Full Text, dès le début. Moi, quand je vous disais, euh, en 2007, je faisais du MySQL et j'étais triste parce que l'indexation Full Text de MySQL n'était pas transactionnelle, ce qui se traduit par « je crée un document, une fois que je l'ai créé, je veux faire une recherche, et je dis « ah tiens, c'est marrant, je ne le trouve pas ». C'est un petit peu emmerdant. Alors qu'avec Postgres, si, c'est transactionnel, le truc est dans une transaction, à partir du moment où c'est comité, c'est comité, c'est bon, si je refais une recherche derrière, ce sera dispo encore une fois, ça dépend du use case, tout le monde n'a pas besoin d'être acide. Euh, moi, à l'époque, j'en plutôt besoin, je faisais de, de l'Enterprise Content Management. Je faisais, du, je faisais un CMS pour entreprise avec des workflows dedans. Pas très, pas très sexy, mais j'avais besoin de ça. Et donc, Poseray avait déjà un, un support du full text absolument génial. Euh, euh, voilà. Ce qui était intéressant avec le support du Postgres euh, Full Text, c'est que c'est intégré à PG. Du coup, quand tu tapes ta requête, tu n'as pas besoin de faire un autre type de requête, tu n'as pas besoin d'aller requêter un autre service. Tu as énormément de déploiements en OSQL, surtout au début, euh, qui étaient euh, j'ai ma source de données, qui est mon Mongo, j'ai dumpé tout comme un sauvage dans euh, Elastic ou dans Solar. Et du coup, quand tu veux faire une requête, tu vas faire une requête dans Solar. Et puis ensuite, on va, on va se débrouiller pour euh, essayer de, de mapper le résultat de Solar avec éventuellement la table d'ACL que j'avais dans Postgres. Et là, tu commences à dire, ah, mais comment je vais intégrer la recherche de la Sécu euh, de mes users euh, alors que j'ai deux stores différents Et ça rend fou, en fait. Et du coup, avec Postgres, tu calais ça dans ton join et tu étais content, quoi. Tu n'avais pas besoin de te poser ces questions-là. C'est simple. C'est intéressant, en fait, parce que, à l'avènement du NoSQL, on a multiplié les mini-services pour répondre à un besoin particulier. Ce qui fait que quand tu voulais faire une action qui était exprimable dans une requête SQL un peu compliquée, tu te retrouvais à appeler 10 microservices, dont deux qui appelaient une base full text, dont deux qui appelaient une base graph, et dont deux qui appelaient un service à une API ou un truc, et à et remerger le résultat comme tu pouvais. Le degré de complexité que ça implique, que ça ajoute à votre code par rapport à juste exécuter une requête SQL dans une base, qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on a fait ça Nous sommes fous, quoi parce qu'on s'est dit « Ah vas-y, le SQL c'est relou, en plus on peut faire JSON, on va faire du Mongo, c'est génial. » Je pense que l'industrie en train de sortir de cette crise d'adolescence, sont en train de se rendre compte qu'en fait, outscaler massivement et, et faire de plus en plus de choses distribuées avec de plus en plus de logique dans plein de services, et tu te retrouves à, à appeler euh, tous les services de la terre là où tu pourrais faire juste une requête SQL. Bon, je, je, fort heureusement, on y revient. Donc Postgre faisait déjà du full text, et tant mieux. La Deuxième question, enfin la troisième question par rapport au NoSQL, c'est est-ce que ça scale Entendre euh, si euh, j'ai énormément de demandes sur ma base de données, est-ce que je vais réussir Alors, en bon vendeur de NoSQL, moi j'allais voir régulièrement des clients qui me disaient Ouais, on va avoir besoin d'une base NoSQL, on a 2 gigas de data. Ça tient en RAM. Pourquoi Pourquoi vous infligez euh, un cluster de trucs, donc un machin distribué, avec toutes les problématiques que tu as quand tu m'allèges un truc distribué, alors que ta tata elle tient en RAM. Et les mecs, et vous, ça va grossir le truc de giga Ah non, non, ça peut-être 3, 4, tu vois. Bon, ben est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça tu vois Donc, euh, des fois non, des fois oui. Et là, la question se pose. Et donc, tu dois scaler. Les bases, les RDBMS, type Postgre, avant Citus, euh, avant ces gens-là. Ah, ça tient pas dans la base, c'est pas grave, je bouge pas. On va prendre une plus grosse machine. Jusqu'à ce que, voilà, plus gros, plus gros, et ça ne marche plus. Peut-être qu'on devrait faire autrement. Ce que toutes les bases de SQL ont fait dès le début, c'est-à-dire on va vous proposer un modèle distribué. Et ce que Postgre a fini par, par faire, c'est-à-dire à, à proposer euh, des clusters. Donc là, on rentre dans la série des slides qui ont été écrits par mon collègue Quentin Adam avec plein de gifs. Pour faire ça, il faut supporter un certain nombre de features. On va parler de sharding, on va parler de réplication. Le sharding, qu'est-ce que c'est La réplication, qu'est-ce que c'est Bon, bah, la réplication, c'est j'ai des data là, je vais les coller là, c'est les mêmes. Voilà. Le sharding, c'est peut-être un peu plus compliqué si vous ne connaissez pas. Le sharding, en fait, c'est euh, j'ai cinq machines. Un, on va dire que j'ai 10 euh, euh, euh, documents arrangés sur cinq machines. Euh, Shardés. Si c'est fait automatiquement et magiquement, comme par exemple par Couchbase ou d'autres bases NoSQL, en gros, vous avez un SDK qui va aller poser un document euh, de manière équilibrée. Sur chaque machine. Le corpus de documents va être équilibré. Il y aura un cinquième ici, un cinquième là, un cinquième là, un cinquième là, parce que j'ai cinq machines. C'est ça. C'est partager toutes vos données sur des nœuds différents. Souvent, le NoSQL faisait ça automatiquement. C'était complètement faisable à la main euh, en Postgre et avec PG11, on en parlait tout à l'heure, maintenant c'est automatisé. Donc, on va commencer par la réplication. La réplication leader follower. En gros, euh, tu as une machine qui prend tous les writes. Éventuellement, elle prend les reads, éventuellement, c'est le follower qui prend les reads. Comme ça, s'il y a un jour, tu as un pépin sur euh, la machine qui prend tous les writes, le basculement de, de ton follower, euh, ça prend euh, deux secondes, même pas, il est prêt, euh, il dit « bonjour, euh, c'est bon, je suis dispo pour reprendre l'écriture les, les, ». Ça, c'est une euh, mécanique leader follower. On ne parle pas de sharding, on a vraiment juste euh, le, le set de données ISO, et, euh, et c'est euh, en gros, c'est pour faire du, du disaster recovery, tu as un pépin, et... Tu auras un pépin, il faut être très clair là-dessus. Tout le monde a des pépins. Au moment tu as un problème, tu as un truc qui peut prendre la relève. Euh, tu avais des bases NoSQL qui étaient euh, au début euh, faites pour ce qu'elle est comme ça. MongoDB, tu avais un leader et tu avais deux followers, par exemple. On ne parle pas encore de sharding. Tu peux sharder à la main. Tu peux te dire alors j'ai un, euh, un PG ici pour ces datas là et j'ai un PG ici pour ces datas là ça rajoute un peu de complicité dans ton code, mais bon gré, tu te débrouilles. Et puis ce qui est intéressant, surtout, c'est que tu peux utiliser des bases un peu plus spécifiques, genre j'ai un post ici, puis ils font un graphe social, je vais interroger Neo4j à côté. Pourquoi pas Compliqué quand même. pas envie de faire ça en vrai. Tu peux aussi utiliser des réplicas pour un, un but un peu plus spécifique que juste du disaster recovery, comme je disais tout à l'heure. Imaginons euh, une grosse requête analytique sur la base de prod. Donc là, le, le, le service comptable dit, il faudrait que tu me sortes la consommation de tous les clients. Euh, donc là, tu fais la méga requête qui sort la consommation de tous les clients sur la base de prod que tous les clients utilisent. Donc là, tu as plein d'erreurs qui remontent parce que la base est sous l'eau. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, euh, utiliser la réplication, ça peut permettre, par exemple, d'avoir une isoprod qui sert juste à se prendre les requêtes de BI euh, du service comptable qui t'a dit, il me faut euh, la conso en temps réel. La BI, c'est un exemple. Il n'y a pas potentiellement d'autres exemples. Euh, mais en gros, c'est euh, foutez la paix à votre DB de prod. Arrêtez de mettre d'autres loads que la load de prod de vos users. Alors, de vos users. De vos end-users. On peut considérer le service comptable comme un user. Soyez sympa. Plusieurs façons de le faire. Jusqu'à présent, c'était de la réplication physique. La réplication physique, en gros, c'est une copie de 0 et de 1 d'un disque à un autre. C'est pas le truc le plus safe et le plus facile à reprendre quand ça a merdé. Depuis Postgres 10, il y a la réplication logique, partielle ou pas, qui globalement consiste à dire chaque événement qui arrive sur cette PostgreSQL, tu les rejoues sur ce postgresql là C'est vachement plus facile de reprendre un cas de pépin qu'une réplication physique à base de 0 à 2. Euh, ça se fait comme ça, c'est assez simple. On crée une publication, on crée une souscription. Donc le, le, le nœud primaire, celui qui va prendre par exemple toutes les requêtes, on lui crée une publication. Donc il va publier pour telle table tout ce qui rentre, je peux l'envoyer quelque part. Et sur le nœud secondaire, on va créer la souscription de vas-y, envoie, moi je vais recopier tout ça. Et ça se fait de manière assez simple. Je ne vais pas le faire en vrai parce que le, la valeur ajoutée de me voir taper des, des requêtes SQL me paraît limitée. Euh, ensuite, il y a le sharding. Donc, sharding, tu peux le faire à la main en disant je vais écrire euh, allez, tous les noms, euh, je stocke des gens, tous les gens dont le nom commence par la lettre A jusqu'à M, je vais les mettre sur cette DB-là et, et les autres je vais mettre sur cette DB-là. Ben ça, tu n'as pas envie de mettre ça dans ton cas, si tu peux faire autrement. Et du coup, depuis PG 10 ou 11, tu peux le faire autrement et tu peux dire je vais avoir plusieurs tables et, et sur cette PG-là, il y aura ce range-là, sur cette PG-là, il y aura ce range-là, ce range-là, range etc. Donc maintenant, Postgre, c'est charder. Alors, il faut lui dire comment charder, là où tu as encore pas mal de bases NoSQL qui assument euh, on va charder pour toi, ne t'embête pas, euh, contente-toi de foutre des trucs dedans et nous, on va charder pour toi. On n'est pas encore au niveau euh, de facilité d'utilisation que des bases NoSQL. Je ne suis pas en train de vous dire que PostgreSQL c'est la meilleure base NoSQL du monde. Je suis en train de vous dire que, globalement, ils ont des features assez similaires. Est-ce que c'est aussi facile à utiliser Pas tout de suite. Ça viendra. Ça viendra sûrement. Euh, et ce truc-là, comment ça marche En fait, ça marche parce que PostgreSQL a un truc génial qui s'appelle le Foreign Data Wrapper. Qu'est-ce que c'est Le Foreign Data Wrapper, en fait, c'est une facilité de faire une query en dehors de PostgreSQL ailleurs. Donc, tu te dis, j'ai un PostgreSQL, il a un foreign data wrapper vers d'autres PostgreSQL, parce que t'es pas obligé d'aller chercher autre chose qu'un Postgre. En fait, le, le sharding, c'est a t'as implémenté comme ça, t as un nœud PostgreSQL qui prend toutes les requêtes, qui a un foreign data wrapper qui voit ta requête et qui dit, alors attends, ça, ça shard comme ça, donc ce shard, ce range de nom, il est sur cette machine-là, et celui-là sur celui-là, et celui-là sur celui-là. Donc en fait, tu bouges ce que tu devais faire avant dans le code, dans un nœud proxy PG qui va faire ça tout magiquement pour toi, grâce au Foreign Data Wrapper. Le Foreign Data Wrapper, c'est génial. Ça va permettre à peu près de faire plein d'autres trucs. On en parlera après. Euh, un des avantages super intéressants avec la plupart des bases de SQL, c'est qu'elles ont été faites récemment. Et qui dit récemment, dit avec la, la, les architectures modernes en tête. Euh, par architecture moderne, j'entends architecture avec plein de CPU, avec plein de cœurs. Parce que pendant très longtemps, PG il utilisait juste un cœur et, et ce truc était à 100%, ben, il était à 100% et puis les deux autres s'embêtaient à côté. Quoi. Euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas des NoSQL. Depuis euh, PG 10 ou 11, je ne sais plus, euh, maintenant euh, Postgre euh, sait euh, paralléliser gentiment les, les, les queries. On n'a pas grand chose à, à, à, à lui dire à part euh, mettre euh, le max de, de worker que vous voulez, qui correspond globalement au nombre de threads CPU que vous avez dispo sur la machine qui run le Postgre. Pour faire ça, et du coup il sait paralléliser super facilement les requêtes. Ça, ça paraît con comme ça, mais ça c'était pas possible il y a quelques années. Autre chose super amusante, j'en ai pas parlé quand je vous ai montré la galaxie des bases NoSQL, mais dans les nouvelles bases NoSQL qui commencent à apparaître en ce moment, il y a des bases optimisées GPU. Euh, en gros, on va utiliser le GPU pour massivement paralléliser votre requête il y a des extensions pour ça. Encore une fois, Postgres, euh, on est fait pour faire des extensions et pour toucher à plein d'autres trucs que du SQL, donc il y a déjà des extensions pour ça. J'en profite pour vous dire que Clever Cloud va sortir Clever Grid du GPU as a service et que donc, il y a de grandes chances qu'on fasse tourner ça dessus. Donc euh, Postgres, utiliser à la fois euh, tous les cœurs de votre CPU et euh, avec l'extension qui va bien, les GPU. Ensuite, et ça, on en a touché un peu du doigt, le scale out, c'est euh, je vais me distribuer, ça va être génial. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver Plein de trucs. La question c'est pas est-ce que ça va arriver, la question c'est quand est-ce que ça va arriver Tout va bien, c'est pas grave. Le, la plupart des bases NoSQL, vous devez en entendre parler maintenant, il y avait un workshop de trois heures là-dessus hier, sont réactives réactif c'est quand il se passe un truc je peux réagir pour moi clanitif c'est ça quand il t'arrive une connerie t'es réactif tu peux faire quelque chose donc failing c'est complètement une option il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème il faut juste que je repasse en miroir pour vous montrer la démo qui va bien pour vous dire que failing en fait ça se fait tout seul on y croit c'est un keep changes alors, voici une base PostgreSQL dans Clever Cloud. Voici une plus grosse base PostgreSQL dans Clever Cloud. Euh, voilà, c'est une base Xs. Il y a des connexions, il y a un GPU, il y a, bon, bref. Ma base de données n'est pas assez grosse. Il va falloir que je la migre. Ça tombe bien, il y a une feature pour migrer des bases de données automatiquement dans Clever Cloud. Je vais vous montrer comment ça marche, mais d'abord, je vais lancer un exemple de code. De code euh, que, que, que, qui est un peu petit. là. Bon je vais le lancer et je vous, le, je vous ferai le, le détail après en plus gros. En gros là je vais avoir une requête qui fait un insert toutes les secondes. Voilà là vous voyez les logs qui arrivent ça écrit 1, 2, 3, 4, le machin écrit des trucs sur la Postgre je vous ai montré. Je vais migrer ma Postgre en live parce que <rire> hashtag CleverCloud tout ça. Je vais dire, vas-y, c'est une base de données PostgreSQL 11, là c'est une XS, tu vas mettre une S, euh, vas-y, chouchou, migre. Attention, ça va vous coûter plus cher. C'est bon, je, je fais partie de la maison, je ne paye pas. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Plein de choses. On va faire plein de trucs. Déjà, on va provisionner la nouvelle grosse PostgreSQL. Ensuite, on va passer la PostgreSQL actuelle en Hydonly. Donc là, vous vous dites, mais attends, tu es en train d'écrire un truc, normalement, il va se passer, et effectivement, il se passe des choses pas cool. Là, il n'arrive plus à écrire parce que euh, euh, je suis encore en train de déployer le nouveau machin, euh, là pour l'instant c'est en read-only. Je ne vais pas laisser les gens écrire sur mon ancienne version quand je suis en train d'en démarrer une autre, donc tout passe en read-only, je fais le backup, je remets le backup dans la nouvelle version, une fois que j'ai remis le backup, le DNS fait un petit peu de magie pour que boum, ta connexion reparte, et euh, à partir du moment où j'ai dumpé et restauré les datas, je peux passer la nouvelle euh, PostgreSQL en write. Ce qui a dû arriver, voilà, c'est migration successful une 44 secondes. Et là, normalement, si tout se passe bien, comme c'est un exponential back-off, il ne va, va pas réécrire tout de suite, mais je vais vous montrer pourquoi ça marche et pourquoi ça fait ça. Normalement, il devrait reprendre bientôt. Le truc est random, parce que tu ne veux pas faire un pattern qui retry toutes les 10 secondes. Parce que si ton truc, il lui faut 12 secondes pour se reposer, tu vas le tuer. Donc là, il y a un retry auto avec un random. Donc ça va arriver là, bientôt. En attendant, je vais vous montrer le code en plus gros. Je vais essayer. Parce que moi, les raccourcis clavier d'intelligence, c'est pas trop mon truc. Alors qu'une console, tu vois, je me dis, bon, je peux, je peux, je peux faire ça. Je peux faire un vieux, un vieux cat de mon appli. Et vous dire, oh là là, regardez quel, quel code merveilleux. Donc... C'est dégueulasse. Ça passe Ouais, ça passe. Alors, ceci est une application Spring Boot tout à fait standard qui utilise R2DBC, donc là, normalement, euh, voilà, il a repris. Ouais, il s'est arrêté à 26, et là, nous avons 27. Youpi Donc le truc a échoué misérablement, mais ça va. Et ce qui est intéressant avec Postgre, c'est que maintenant, ça, ça s'écrit super facilement. Et c'est pour ça que je trouve que Postgre a rejoint le monde du cloud native et est beaucoup plus facile à utiliser euh, dès à présent. Donc une appli toute bourrine qui fait un peu de ménage au début, genre je drop des trucs s'ils existent, ensuite je crée une table toute bête. Je crée un Notify Trigger parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a du PubSub maintenant dans Postgre. On, on peut lancer un PubSub, il y a un truc qui, qui publie des trucs et tu peux se scraber comme un Kafka mais en, en, en moins bien. Mais ça marche. Qu'est-ce une session En fait, euh, tu crées une requête de publish et tu crées une requête de, de subscribe. Et là, j'utilise un truc qui s'appelle R2DBC. Donc là, il y a tous les mecs qui bossent sur le client réactif de Vertix qui font la gueule parce que c'est un des concurrents et je ne l'ai pas utilisé, mais il est vachement bien aussi, donc il faut utiliser les deux. Euh, et R2DBC, c'est le driver euh, réactif euh, euh, Postgre. Et là, je lui dis... Euh, tu vas subscribe sur ce truc-là. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est C'est un flux qui fait un truc toutes les secondes. Toutes les secondes, il va runner dans une transaction un insert into la table test, la valeur du machin. Toutes les méthodes do on, c'est ce qu'on appelle les effets de bord. Ça ne vient pas euh, m'embêter, ça vient juste loguer des trucs à côté, je reste dans mon thread et tout. Donc À la limite, on s'en fout, c'est que du log. Si tu plantes, tu renvoies 0. Et là, il y a la ligne magique, et ça c'est vraiment la ligne magique, qui s'appelle Retry Backoff, qui dit tu vas, si tu as une erreur, au moins 10 fois réessayer, sur un minimum de 5 secondes, un maximum de 5 minutes, cette requête. Et à chaque fois, tu réessayeras en attendant plus longtemps. Euh, typiquement, quand tout le monde tabasse votre base user, en fait, L'idée, c'est que le développeur ne se comporte pas comme un, comme un user normal. Le user normal qui, quand il essaie de charger votre site, appuie sur Reload comme un ouf. Et en fait, il est en train d'encore plus pourrir votre site. Et le développeur, ça peut être la même chose. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je réessaye tout de suite. Et on est en train d'avoir le même comportement. Le retry back off, exponentiel, ce n'est pas ça. C'est vraiment, je vais réessayer. Ah, ça ne marche pas. Bon, bouge pas, j'attends. Maintenant, je réessaye. Ah, ça ne marche toujours pas. Bon, je vais attendre un peu plus longtemps. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez faire ça avec, je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs Java, avec des try-catch, avec la gestion des threads. Avec. Imaginez faire ça euh, autre, mais moi je n'y arrive pas en fait. Enfin, C'est une misère et ça s'écrit en une ligne. C'est quand même trop bien. Donc, gérer des erreurs avec R2DBC, avec le driver réactif, vous permet, à mon sens, d'être cloud ready, d'être cloud native. Enfin tout ça quoi. Euh, anyway, c'était l'instant démo. Ouh, l'instant démo donc, failing, c'est complètement une option. Si vous suivez un petit peu le monde du NoSQL, vous avez peut-être entendu parler du NewSQL. Je ne sais pas ce que ce sera après le NewSQL, mais on va bien rigoler, je pense. Euh, Next Gen SQL. Il y a des gens qui ont joué à Street Fighter 2. Vous vous rappelez des noms des nouvelles versions Street Fighter 2 Turbo Alpha Plus xx 37 ça, ça va finir comme ça, je pense. Ce que je vous disais tout à l'heure, et j'aurais dû attendre d'arriver à slide, mais bon, c'est pas grave, l'usage des microservices, des architectures en microservices, de ces architectures-là qui nous disent Attends à chaque problème sa solution, si tu dois faire une requête comme ça, on va mettre une base comme ça C'est intéressant parce que tu sens bien que les devs à ce moment-là ne sont pas les mecs qui maintiennent en, les gens qui maintiennent en prod euh, les, toutes les DB. Et on ils dit, ah oh mais c'est pas grave, tu maintiens PG, mais on va maintenir un Cassandra, on va prendre un Neo4j, on va prendre un Elasticsearch, on va prendre ça. Je, je, je vais apporter de la charge à l'équipe des gens qui maintiennent des trucs. Et euh, on pourrait se dire que la mode de cube et du as the service, qui est quand même globalement drivée par les devs, vient de, de la qui et dit, ok, tu veux faire ça, vas-y, vas-y, moi je te mets un master cube et toi tu te débrouilles. Bref, ça c'est plus une rente perso. Euh, cette notion de microservice, de euh, telle base pour telle use case, a poussé les bases à faire du multimodèle. Alors il n'y a pas que ça, il hein. y a le fait qu'à un moment donné, quand tu as une base qui marche et qu'il faut que tu innoves, il bah, faut que tu fasses des trucs. Il n'y a pas de gens qui se sont dit euh, « Ah non, mais c'est vrai, notre base, elle marche, on arrête. On va juste bosser sur le corps pour que ce soit plus stable et tu vois ça ». Il y a toujours des mecs qui push pour avoir des nouvelles features, des nouveaux trucs. Donc le New sql c'est en gros un terme qui désigne la plupart des nouvelles bases multimodèles. Vous avez peut-être entendu parler d'ArangoDB qui permet de faire du clé-valeur, du graph, du SQL, du full texte, du machin, du bidule. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que ça, on est en train d'assister à une plateforme, moi j'appelle ça la, la plateformisation, l'uniformisation des, des bases de données qui deviennent des... Data platform, je déteste ce terme. J'ai vendu des plateformes toute ma vie. Parce qu'avant, je bossais pour une plateforme d'ECM et d'Enterprise de, Content Management. Le truc invendable, je dis, Ouais, on fait tout, même le café. Vous allez voir, c'est génial. Les, le monceau de complexité y a avec le truc. Bref. Je dis ça, maintenant, je fais du platform as a service. Hein. Et Catchbase s'est transformé en data platform. Tu peux pas juste dire que tu es la base de données la plus complète du monde. Non, on est une data platform. Et la plateformisation de la donnée, pour moi, c'est toutes les toutes les bases, tous les éditeurs vont converger vers le même set de features pour tout le monde. C'est comme ça que le NoSQL s'est retrouvé à faire du SQL, et c'est comme ça que le SQL s'est retrouvé à faire du NoSQL. Et, euh, et du coup, si c'est le cas, mais pourquoi s'embêter à aller prendre un truc tout jeune qui a trois types d'index, alors que tu as PostgreSQL qui est là, qui est prêt, qui sait tout faire Quand je dis qui sait tout faire, la feature qui tue de PostgreSQL outre le fait que tu puisses faire des extensions, c'est le Foreign Data Wrapper. Foreign Data Wrapper, le truc qui te permet d'aller chercher des trucs partout euh, ailleurs. Tu as un postgre et tu peux aller euh, directement dire à postgre, euh, en fait tu vas faire une requête safer dans le neo 4 qui est là-bas, en fait tu vas faire une requête bidule dans le truc qui est là-bas. Euh, du coup, as, tu uniformises vachement plus tes appels à des requêtes. Du coup, tu arrêtes de te prendre la tête en cumulant quantité de microservices et quantité d'appels REST et donc euh, Maintenant, on est à la mode, donc, euh, et donc le service mesh qui va avec. Alors, je, je, le service mesh, et sa carte proxy, c'est très bien, il y a un taux de trafic en ce moment, tu vois, mais si tu peux te passer de cette architecture compliquée de, de, de redistribuer comme un ouf et donc de taper tous les problèmes qui vont avec l'architecture distribuée, parce qu'encore une fois, la loi de Murphy est réelle, problème, il y aura, il n'y a pas de question à se poser, et bien c'est bien, et le foreign data wrapper, c'est un truc qui permet de faire ça. Un truc dont je n'ai pas encore parlé, et que je ne savais pas où caser, il euh, y a un vrai renouveau en ce moment de la base euh, temporelle comment faire une requête de time series euh, c'est marrant parce que ces gens là sont passés complètement à côté du terme NoSQL. SQL il y a les bases de time series, c'est un espèce de petit îlot à part et t'as InfluxDB, t'as euh, Prometheus t'as Warten, 10 t'as plein de machins et, euh, et ok, euh, tu vois, très bien. Euh, mais euh, après tout, pour faire ça, il te faut juste des fonctions de fenêtres glissantes pour dire euh, je veux faire une requête de telle date à telle date. Tu vois. Et ça, c'est pareil PostgreSQL. Avant PostgreSQL, ils n'avait pas de, fen, de de window function. Maintenant, ils ont des window function, donc des trucs qui te permettent de, de bouger une fenêtre euh, de requête sur une durée, sur un temps précis. Et donc, ça permet de faire rentrer PostgreSQL dans le, la, la, la, la ligue des bases de données qui font les time series, euh, surtout avec la partie sharding. Parce que stocker les thèmes séries, c'est bien, mais ça peut être un peu compliqué. Et Du coup, si tu peux dire, toutes les thèmes séries de cette date-là à cette date-là, elles sont sur cette PG là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Et, celle et ensuite, tu vois, suivant la politique de rétention de ton entreprise, on va dire que tu as 7 PG et tu as une PG pour lundi, une pour mardi, une pour mercredi, etc., etc. Et comme ça, quand tu arrives à dimanche, bah, tu peux, quand tu arrives à lundi, tu peux baîner celle de lundi dernier en fonction de ta politique de rétention et continuer à faire... Du Postgres, Anyway, uh, You Shall Pass, plateforme de service, tout ça. On a un stand, venez nous voir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions Il me reste 9 minutes pour les questions. C'est beau. Est-ce que vous avez appris des trucs Ouais, bon, c'est cool. Il n'y a pas de CSS dans Postgre, pardon. En fait, quand on essaye de, de mettre un peu toutes les features du monde, par exemple, toutes les features d'un langage dans un langage, il y a un moment où on se dit qu'on l'a fait trop et on, ça pose des problèmes. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, le, la question est, euh, à partir du moment où tu commences à ajouter des, toutes les features de la Terre dans un produit, est-ce que tu risques pas des problèmes, des problèmes de complexité Moi, c'est tout ce que je reproche à cette notion de plateformisation de la data, où je te retrouve avec des super compliqués parce qu'ils répondent à tout. C'est aussi ce que je reproche à des produits comme OpenStack, OpenShift et Cloud Foundry qui répondent à tous les problèmes de la Terre, qui sont un monstre de complexité, mais euh, si tu as l'armée de gens pour le gérer euh, et la volonté de le faire, après tout, pourquoi pas Je veux dire, ça te regarde. Moi, je trouve ça... En tant que cloud vendor, fou de te dire on va embaucher des mecs pour euh, reconstruire des trucs et pour pallier à toute cette complexité alors que tu as des produits super simples à gérer à côté. Ouais, moi ça me paraît déliant. Euh, après, ça va être essentiellement une question, une bataille de développeur experience, d'utilisateur experience. Je pense que tu peux t'en sortir... Mieux, suivant la politique que tu as et suivant l'envie que t'as de, de, de faire une base de données qui est développeur-friendly, là où PostgrePesh, par exemple, c'était « Eh, hey, regardez, on peut faire du sharding. Ah oui, mais alors par contre, faire le sharding à la main alors que le SQL sharding il est fait comme ça. Effectivement, euh, et dans le cas spécifique de Postgre, le fait d'avoir quatre éditeurs derrière, ça n'aide pas quand une base de données, on a qu'un seul, pour fournir cette expérience unifiée. Donc, ouais, je pense que ça va poser problème. Et on verra. C'est une histoire de trade-off et de à quel point tu as envie de t'embêter euh, euh, à, à pallier à la complexité d'un produit qui fait tout en tant que dev et à gérer euh, tous les autres produits en tant qu'ops, alors que tu peux en gérer qu'un. Mais encore une fois, plus le produit est compliqué à gérer, euh, même en tant qu'ops, plus il est compliqué à, à administrer. Donc, je n'ai pas de bonne réponse, un peu une réponse de normand, mais enfin, on va voir. Moi, je continue à utiliser PG parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la capacité de le faire, puisque 95% des cas, tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu as capacité de te lancer là-dedans le jour où tu en as besoin, c'est quand même vachement plus pratique que de taper un autre produit. Et moi, je trouve ça intéressant, dans ces cas-là, d'utiliser les plateformes, si la partie euh, 95% des use cases est facile à faire. Ouais. Euh, comme il a rajouté enfin, plein de fonctionnalités qui sont plutôt orientées nos SQL, il s'éloigne un petit peu du standard SQL en termes de syntaxe. Ma question, c'est euh, au niveau des ORM, est-ce que ça suit Est-ce que euh, en fait, ces fonctionnalités-là ouais. sortent du cadre des ORM C'est une bonne question. Comme F poserait, rajoute beaucoup de, de nouvelles fonctionnalités NoSQL et s'éloigne du standard SQL, euh, quid de l'adoption des euh, surcouches ORM euh, et des, des outils ORM euh, Et euh, on pourrait aussi ajouter dans le, dans le scope des ORM tous les trucs comme Liquibase et Flyway et tous les outils de migration, de schéma et des choses comme ça euh, pour prendre les cas que je connais, effectivement, la plupart des ORM actuels euh, sont toujours très orientés SQL. Ils n'utilisent pas, a priori, à ma connaissance, pas de type JSON. Là où tous les ORM qui ont été créés pour euh, des bases de SQL avec le JSON dès le début, il y a un vrai gap entre les deux. Et c'est intéressant, tu prends la Galaxy Spring, tu sens qu'il y a eu un, un, un split entre... Euh, c'est intéressant, ça, Entre Spring Data et, et, et, et Spring Normal. Euh, et il y a deux branches de, de l'ORM qui se font. Ils n'ont pas réussi à, à converger là-dessus, à faire de l'hyperconvergence sur la data platform. Donc euh, je ne sais pas trop, effectivement, c'est une bonne. Euh, je pas de réponse à ça. Je serais curieux surtout de savoir comment ça va se passer parce qu'un outil de migration de schéma, quand tu as des schémas, c'est cool. Quand on n'en as pas, bon, comment ça marche Donc tous les flyways, les liquid-based, des trucs comme ça. Donc euh, je n'ai pas de réponse à ça. Ce sera intéressant de regarder si les gens adoptent ou pas c'est bien, on commence à avoir une nouvelle génération de drivers pour la partie réactive qui, qui, qui copie un peu ce qui s'est passé, donc euh, ça vient. Après, euh, ça vient, encore une fois, euh, as pas, euh, le fait de ne pas avoir un éditeur qui unifie un effort de développeur Experience euh, ça va probablement poser problème en termes d'adoption chez les devs par rapport à des, à des bases NoSQL. De ça veut dire que tu vois émerger des libs spécifiquement dédiés euh, à l'usage de Postgre dans ces, dans ces extensions, un peu comme il y a des libres dédiés à l'usage d'Elasticsearch c'est-à-dire que tu vois des libs dédiés pour certains usages arriver. Typiquement, euh, la, la gestion du PubSub, à chaque fois, c'est une petite lib en plus. Donc ouais, ça ajoute un peu... Tu ajoutes des features, tu ajoutes de la complexité. Comment est-ce que tu gères cette complexité euh, Ça dépend de ton optique développeur experience. Et effectivement, le fait d'avoir euh, 4 vendors là où tu en as un, bah, ça aide pas. Après, l'avantage d'avoir 4 vendors, c'est que les mecs ne te changent pas de licence de manière débile. Bref. Ça reste open source, c'est une vraie communauté open source. Il y a une vraie notion de communauté chez Postgres qui, que certains éditeurs qui ont levé des millions sur un produit open source n'ont pas. Ou que Amazon essaye de refaire et je leur souhaite bien... Euh, pas des Juste choses bien. Juste un petit mot pour vous dire que pour les présentations, entre les présentations et dans les entrées, Et allez voir les stands des gens qui s'ennuient.